Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chasseur d'appartement. Comment va évoluer le marché immobilier après ou dans le contexte de cette crise sans précédent C'est une question que m'a posé un de mes amis dernièrement et je me suis dit que ça pourrait faire l'objet d'une vidéo que je vais vous partager aujourd'hui. Alors, comment ça va évoluer l'immobilier Là, on est début avril 2020. Eh bien, j'ai beaucoup de mal à répondre à mon ami quand il se pose cette question. Je me pose aussi beaucoup de questions en ce moment, vous avez peut-être remarqué que la, la, je publie moins en fait hein, sur cette chaîne, puisque habituellement, bah, une fois par semaine au moins, je vous partage avec enthousiasme un appartement en visite d'un de mes clients pour vous montrer comment ça évolue. Et puis là, bah, je fais à nouveau cette vidéo depuis chez moi, faute de pouvoir à l'exercer sur le terrain. Donc en fait, bah, je, comme tout le monde, j'allais dire, j'essaye de mesurer euh, l'ampleur de cette crise qui semble d'une magnitude sans précédent et donc j'essaye de, de, de, de comprendre et de voir ce qui peut se passer. Alors très, très localement, en fait, il y a une enseigne que tout le monde connaît qui s'appelle les Chaussures André, voilà, qui vient de déposer le bilan, donc son siège social est à 1 heure de Lyon, donc c'est très local, c'est très concret, tout le monde connaît les boutiques de cette enseigne auprès de chacun, et donc ce sont 600 personnes voilà, qui se retrouvent du jour au lendemain euh, au chômage, et on n'est qu'au début de la crise, et fort à parier qu'il va y avoir d'autres euh, mauvaises nouvelles comme cela à venir. Ces personnes, eh voilà, elles sont soit en difficulté financière pour rembourser le crédit de leur maison, de leur appartement, de leur résidence principale, soit elles sont encore locataires et pour les mêmes raisons, elles vont avoir du mal à honorer leur loyer malgré toute la bonne foi et la bonne volonté qu'elles auront. Et d'ailleurs, il y a déjà des mesures politiques qui se mettent en place pour éventuellement autoriser, permettre ces personnes bah, de, de décaler, de reporter leur loyer, de faire une parenthèse de paiement. Euh, donc, ben ça évidemment, d'un point de vue investisseur, alors soit déjà propriétaire de biens immobiliers, soit d'une personne qui avait le projet d'investir dans l'immobilier, ça ne donne pas beaucoup envie avec des loyers qui se retrouvent payés ou pas, ou retardés, ou aléatoires, ou je ne sais pas quoi encore. Euh, ben ça, clairement, c'est tout sauf une bonne nouvelle et pour les personnes au chômage en premier chef et, et derrière pour les, pour les propriétaires propriétaires qui, pour la plupart, sont soit des gens qui ont besoin d'un complément de revenu avec ses loyers ou qui remboursent un crédit, donc c'est pas du, du, du superflu, euh, voilà, il y a des enjeux derrière. Propriétaires qui, en cascade, vont peut-être demander des, euh, bah, des reports ou des, euh, des, des délais pour honorer leurs prêts. En tout cas, une, une, un chômage qui arrive, une, une conséquence euh, euh, voilà, avec beaucoup d'amplitude. De, de, Et puis, autre chose que je répète beaucoup sur cette chaîne, si vous m'écoutez, c'est le fait d'investir dans les grandes villes. En France, vous avez un marché en peau de léopard, donc vous avez euh, en gros 80% de la population qui habite dans les 20 mé grandes métropoles de France et les 20 autres de la population dans les campagnes. Je me demande si avec cette crise sanitaire, eh bien les gens ne vont pas finir par euh, évoluer, alors soit par peur d'attraper un virus dans les grandes villes et donc là vouloir euh, quitter leur domicile en ville et aller habiter, donc déménager concrètement dans les villes petites et moyennes un peu à la campagne, soit des personnes qui se rendent compte pendant ce confinement que, eh bien, vivre en famille dans un petit appartement en ville, c'est pas tenable sur la durée, donc avoir peut-être un, une, une résidence secondaire, j'allais dire, euh, quelque chose, où, un pied -terre, ou un pied-à-terre, soit qui se loue, soit où on peut aller. Hein, J'aime beaucoup aussi répéter sur cette chaîne, la pierre, c'est une valeur refuge, mais c'est avant tout un refuge, donc là ça prend encore plus euh, du sens, hein, c'est-à-dire que vous avez un actif, vous êtes propriétaire, vous avez quelque chose de tangible on va pas vous dont on ne va pas vous déposséder, et en plus quelque chose où vous pouvez aller vous réfugier quand c'est euh, euh, une situation, une ambiance comme celle qu'on vit en ce moment avec ce confinement. Ce qui n'est pas sans rappeler hein, un film qui s'appelle Panic Room, où dans certaines maisons américaines, vous avez... Des, des pièces secrètes où les gens, par peur d'un cambriolage nocturne, eh bien, vont se réfugier se, se, dans, comme dans un bunker à l'intérieur même de la maison. Bah là, on est un peu dans cette notion, c'est la panique en ce moment, et donc on peut vouloir... Euh, Peut-être qu'il va y avoir un exode urbain de personnes qui vont souhaiter absolument se mettre à l'abri, ou en tout cas avoir une maison avec un bout de jardin pour cultiver quelques, euh, quelques légumes et fruits, puisqu'on en est revenu euh, aux fondamentaux pour se nourrir. Donc, ce sont des questions, des idées qui me viennent, des interrogations, c'est plus des doutes que des réponses, vous voyez. Alors, je, je, je persiste quand même à me dire que bah, dans un contexte où la finance et euh, l'argent ne circulent plus, vous avez toujours donc, les actifs tangibles comme l'or et la pierre qui restent, à mon sens, je trouve que c'est de là les, les deux principaux qui sont, qui sont tangibles, concrets, proches de chez soi. Et donc, euh, voilà, ça reste quelque chose de rassurant, de solide et d'avoir un toit sur la tête, ça c'est quelque chose, c'est la valeur d'usage de l'immobilier qui soit a un rendement, soit offre voilà, une sécurité, quelque chose où on est serein, on est protégé, on se retrouve ensemble. Et ça, ça reste euh, plus, voilà, de manière plus que jamais, de façon plus que jamais euh, vraie. Euh, je me rassure en me disant que eh bien, investir dans les grandes villes, dans un marché tendu, les choses ne peuvent pas se perdre de la valeur comme ça, de façon drastique, du jour au lendemain. Il y aura toujours des besoins de gens de se loger. Et donc là où la situation est détendue, ça va peut-être être un peu moins vrai, mais en tout cas, il y aura toujours un besoin de personnes qui vont, qui vont euh, chercher à se, à se, à se, à se loger. Et puis ben voilà, des gens à aider, peut-être qu'ils vont devoir vendre une maison, peut-être qu'ils vont vouloir vendre et acheter en parallèle, compte tenu de ce contexte très particulier. Euh, en tout cas, je pense que la pierre va rester, euh, on ne sait pas dans quelle mesure, mais je, je, je suis convaincu que la pierre va rester quelque chose d'intéressant et d'attractif à ce niveau-là. Ça m'évoque aussi l'image que m'évoquait un ami tout dernièrement d'un agriculteur qui a un, un pommier. Et ben, certaines années, ce pommier donne des pommes en, en abondance, et puis, malgré tout le soin qu'on lui porte, certaines autres années, bah, ça va être quasiment rien. Sauf que ce pommier, bah, voilà, d'année en année, il est là, sur son terrain, et on l'entretient et il grandit. Euh, bah, la pire, c'est la même chose. Si dans ce contexte très particulier, unique, euh, eh bien, les loyers ne venaient à plus tomber comme avant, eh bien, au moins l'appartement, la maison, l'immeuble, il est toujours là. C'est un actif immobilier tangible, donc on en revient vraiment fondamentaux hein, de la pyramide de Maslow, voilà, se, euh, se nourrir, se vêtir et se loger, euh, cette, la, la pierre pour le coup répond à ce besoin euh, élémentaire et c'est en cela que ça devrait pouvoir euh, perdurer. Voilà euh, pour euh, toutes ces questions qui sont là donc et euh, eh bien si vous aussi vous en avez, je vous invite à me les, à me les partager dans les commentaires j'aurais sans doute besoin de, de euh, le temps pardon d'y répondre ou de rebondir dessus sans forcément avoir euh, des réponses c'est plus des, des voilà des questions des éléments de réflexion qu'on a et que chacun doit se poser pour euh, voilà faire un peu son bilan et voir où on peut euh, aller et comment on peut manœuvrer dans ce contexte très euh, particulier merci d'avoir regardé cette vidéo je vous invite à vous abonner à la chaîne faute de pouvoir vous montrer des appartements euh, ben je, on pourra au moins euh, échanger des idées et des questions et voir un peu les perspectives Surtout, bah, prenez soin de vous, c'est le plus important, portez-vous bien et à très bientôt dans les prochaines vidéos. Au revoir.